La BULAC a été fondée par une dizaine d'établissements universitaires, dont l'INALCO, et elle a ouvert ses portes en 2011. La BULAC, ce sont surtout cinq continents dans un même bâtiment, avec des documents concernant les langues et civilisations du monde entier, sauf celles d'Europe de l'Ouest. Cette bibliothèque possède ainsi plus de 1,5 million et demi de documents dans 350 langues et avec 80 systèmes d'écriture ou alphabets différents. Si la bibliothèque est récente, ses collections, elles, ont commencé à être rassemblées en 1669 pour former des traducteurs et interprètes spécialistes des langues orientales. C'est pourquoi vous trouverez dans cette bibliothèque des documents parfois très anciens qui font aujourd'hui partie du patrimoine historique commun, comme cette géométrie de d'Euclide en arabe datée du XIIIe siècle. La réserve, c'est là où on met les documents les plus anciens et les plus précieux de la bibliothèque. Donc je te propose de montrer tout simplement le plus ancien et un des plus précieux. Donc ce document, c'est un manuscrit arabe, le MSRA 606, c'est une traduction d'un livre de géométrie d'Euclide. On a de la chance. Et de quand il date ce document Alors, il date de 1215. 1215 en calendrier chrétien, je le précise parce que c'est un manuscrit arabe. Et il a l'avantage d'être daté à la fin du manuscrit par son copiste. Qu'est-ce qu'il a d'autre de remarquable en dehors de son âge Alors, c'est un manuscrit arabe qui est une traduction d'une géométrie d'Euclide, donc d'un texte grec ancien et ça fait partie de ces grandes traductions du XIIe, XIIIe siècle qui permettent en fait, d'avoir accès à tout un corpus de textes antiques qui auraient été perdus sans, sans ce prisme des Arabes. Et la plupart de ces textes-là, du moins ceux qu'on connaît en Occident, ont été traduits en Espagne. Celui-ci, il a été traduit à Bagdad. Mais il a aussi une histoire intéressante puisqu'il est arrivé dans les collections à travers la bibliothèque personnelle euh, d'un personnage, Soliman Alaraïri, un Tunisien qui a été le premier enseignant arabe, d'arabe à l'INALCO, euh, répétiteur, alors que jusqu'aux années 1870, tous les enseignants étaient des Français. Ce texte a été redécouvert relativement récemment, et depuis, il est étudié avec beaucoup d'intérêt, donc il est sur notre bibliothèque numérique, et il a été encore tout récemment exposé à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre d'une grande exposition sur les sources de la sagesse européenne au Moyen-Âge. Merci Benjamin. Merci Benjamin.